En marge des clowns qui ont des millions d'abonnés sur YouTube et qui gagnent leur vie grâce à la publicité diffusée sur leur chaîne, quelques personnes ont trouvé un autre moyen de faire fortune avec des audiences beaucoup plus réduites. Elles vendent, souvent très très cher, des accès à des vidéos privées dans lesquelles elles dispensent des conseils dans divers domaines. Finance, diététique, musique et autres. Un des gourous du secteur est Maxence Rigotier qui enseigne comment avoir un business sur Internet. Il se présente comme résident à Malte avec une société à Hong Kong. Dans ses vidéos, il explique ainsi comment éviter les impôts et la TVA depuis la région chinoise, avec des taux à 0% dans les deux cas, alors que les revenus de sources étrangères ne sont pas taxés à Malte. L Optimisation fiscale parfaite En réalité, les choses ne sont pas si simples. Tout d'abord, selon la législation européenne, lorsqu'un produit dématérialisé, un accès à une vidéo par exemple, est vendu à un particulier résident dans un des pays de l'Union, la TVA de ce pays doit être appliquée. Les sociétés situées hors de l'Europe doivent s'immatriculer dans un pays de l'Union, faire une déclaration et payer la TVA, comme le font celles situées à l'intérieur de l'Europe. Avoir une TVA à 0% est possible. La société hongkongaise ne doit facturer que des sociétés et non des particuliers situés en Europe, ou alors cibler d'autres pays. Ensuite, selon la convention fiscale entre Malte et Hong Kong, les bénéfices des sociétés de la région chinoise ne sont pas imposés dans l'île méditerranéenne. Sauf si elles y ont un établissement stable. Or, la présence d'un dirigeant dans un pays une grande partie de l'année, sachant qu'il faut une présence dans ce pays plus de la moitié de l'année pour y obtenir un droit de résidence, ainsi que du travail réalisé sur place, de nombreuses vidéos le prouvent, sont assimilables à un tel établissement stable par le fisc, même si aucun établissement de ce genre n'a été déclaré. Il serait alors soumis à l'impôt maltais sur les bénéfices des sociétés, soit 35%. La situation serait la même entre Hong Kong et d'autres pays que Malte, eux aussi recommandés par le formateur. Bref, après avoir dépensé des centaines d'euros pour avoir reçu les modes d'emploi détaillés de Maxence Rigottier, qui revendique plus de 20 000 euros de revenus par mois, son client risquerait d'être condamné pour fraude fiscale dans plusieurs pays. Contacté par nos soins, le coach en paradis fiscaux n'a pas donné suite. Gratuitement, nous vous avons peut-être évité l'enfer. Mille balles coût d'un business professionnel. Donc, ici Maxence Rigautier du site Vivre de son site internet.com.